Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde. Il est 11h, on va peut-être encore attendre quelques petites secondes, le temps que les derniers nous rejoignent sur, sur cette table, table ronde. En attendant, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous voyez bien la présentation et si vous voyez bien les différents intervenants Ça a l'air de fonctionner. Super, merci pour vos retours. J'en profite également pour vous dire que au niveau des questions, donc tout au long de la table ronde, vous pourrez poser toutes vos questions dans l'onglet qui se trouve juste à côté de celui du chat. Donc, juste à côté de celui où vous me dites que tout est OK. Vous avez un onglet questions, vous pourrez y poser donc toutes celles que vous voulez. On prendra du temps en fin de présentation pour y répondre. Si jamais on ne répond pas à toutes, ne vous inquiétez pas, nos intervenants les auront et pourront vous répondre par email, etc. Voilà, on attend encore quelques petites secondes. Bonjour à tous, pour ceux qui nous rejoignent. Super. Bon bah écoutez, je vous propose que l'on commence. Je me présente, je suis Maude, donc en charge des partenaires et des événements chez celle-ci. Je serai l'animatrice de cette table ronde. Aujourd'hui, je suis accompagnée donc de quatre experts, donc qui sont donc euh, Bénédicte Roulier, qui est chef du pôle transformation numérique des TPE-PME au sein de la direction générale des entreprises. J'ai également euh, Simon Espolous qui est responsable relations clients chez Ça compte pour moi. Bonjour. Anthony Moret, qui est responsable marketing opérationnel chez celle-ci. Bonjour à tous. Et Boris Piquet, qui est expert en paiement chez GoCardless. Bonjour. Donc, pendant cette heure de table ronde, nous allons vous parler de digitalisation. Alors, ce qu'on va essayer de voir, en fait, c'est que là, surtout avec le contexte actuel et donc le nouveau confinement, les évolutions des exigences du consommateur ou encore les nouveaux modes de travail, aujourd'hui, la transformation digitale doit vraiment être une priorité pour toutes les organisations. Donc, euh, on le voit depuis quelques mois, les mêmes, les petits commerçants ont dû se mettre au e-commerce. Toutes les entreprises qui le peuvent sont en télétravail. Les lieux accueillant du public ou des événements habituellement ont dû trouver des solutions pour justement bah, se mettre au digital. Donc, pendant cette table ronde d'une heure, on va tenter de répondre à des questions et surtout, en fait, vous expliquer comment réussir sa transformation digitale. Car euh, se digitaliser, tout le monde le dit, euh, oui, c'est bien. Mais encore, faut-il bien le faire, être bien accompagné connaître les bonnes pratiques et les bons outils donc on va commencer donc avec la première question qui je pense est assez importante c'est pour faire un état des lieux euh, où en est-on en termes de digitalisation des tpe pme en france aujourd'hui donc bénédicte roulier je vous laisse la parole sur pour cette question euh, bonjour euh, et merci de, de m'avoir invité à ce webinaire. Euh, donc, euh, donc je suis responsable en fait à la Direction Générale des Entreprises de l'initiative France Num, qui est une initiative partenariale et qui fédère euh, les acteurs institutionnels et aussi un réseau d'acteurs. Euh, privés sur le territoire qui contribuent à, à accompagner les TPE-PME dans leur transformation. Alors, le, le sujet de où en est cette, cette transformation Alors, il y, y a souvent euh, des réponses différentes qui peuvent être données. Donc, moi, je me référerais à deux études, une étude qui paraît, un baromètre qui paraît tous les ans en général en mai-juin, qui est publié par la Commission européenne, qui s'appelle le DESI, le Digital Economy and Society Index. Euh, euh, en, en 2020, la France était euh, 11e, et la caractéristique de la France, c'est qu'on est très bas dans le classement sur la visibilité, sur les réseaux sociaux, on est spécialement bas, euh, en revanche, on est, on est assez haut dans le classement, sur tout ce qui est outils de gestion ERP. Donc, en fait, on a plutôt une avance sur tout ce qui est transactionnel. On va le voir aussi que du côté des particuliers, ce qui est l'utilisation des services bancaires, on est plutôt en avance, mais on est en retard euh, du côté de la visibilité des réseaux sociaux et on est aussi assez loin dans le classement sur tout ce qui est e-commerce euh, e et vente en ligne. Alors, la, la limite de ce classement qui est souvent très utilisé pour les comparaisons européennes, c'est qu'en fait, l'enquête qui est faite par l'INSEE, et coordonné par Eurostat, ne vise que euh, les PME, donc à partir de 10 salariés. Donc on n'a pas euh, la France des TPE, donc on a quand même euh, une grosse zone. Euh D'ombre et, et donc euh, là, euh, la direction générale des, des entreprises a réalisé une, ex, une étude en début d'année euh, 2020 auprès de toute la cible, donc auprès d'un échantillon représentatif et, des, et incluant les, les PME euh, et donc euh, là on, on a des chiffres globaux global de 30, alors c'est en début d'année hein, donc ça a dû progresser, mais 37% de TPE, PME qui ont un site internet euh, par exemple en revanche sur la vente en ligne c'est euh, voilà, très bas on est sur du 10-12%. C'est une étude qui est en ligne avec tous les résultats détaillés sur le site France Nune alors dans Alors, dans le cadre de cette étude aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une segmentation des TPE, PME, euh, à la fois par rapport à leur maturité numérique et par rapport à euh, leur dynamique de développement de projets. Euh, parce qu'on s'aperçoit que euh, le comportement des, des entreprises, aussi bien en termes de projet que vis-à-vis -vis du numérique, c'est quelque chose d'essentiel pour aller euh, ensuite les accompagner. Et par segment, on a ces, ces chiffres euh, sur la maturité euh, numérique. Et le premier segment, le moins avancé, qui est le segment des prudents, euh, de mémoire, on est à peine à, à, à 50% qui sont convaincus que le numérique est bénéfique pour leur entreprise. En revanche, on a ensuite des segments de demandeurs et de réceptifs qui sont largement convaincus que le numérique est bénéfique. Et là, ce qu'il faut, c'est les aider à passer à l'action. Voilà pour des premiers, voilà des, des premiers éléments que je pourrais compléter ensuite dans le cours du, du webinaire. Super, merci, Bénédicte. Merci. Euh, Simon, vous euh, vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors c'est vrai que enfin, pour pour rebondir sur, sur ce que disait sur ce que disait Bénédicte, effectivement aujourd'hui les, les transformations euh, peuvent être aussi euh, et je dirais avant tout une histoire de, de conviction. C'est vrai que c'est euh, c'est bien joli de parler de digital, mais si on n'en est pas déjà euh, soi-même en tant qu'entrepreneur convaincu, euh, ça va être euh, un petit peu de euh, un petit peu compliqué de, de convaincre les autres. Et pour aller un petit peu plus loin, euh, ça compte pour moi, issu du groupe euh, Compagnie Fiduciaire, on est l'exemple même euh, de la digitalisation d'un métier qui ne l'est euh, absolument pas. Euh, dans le sens où, euh, dans l'imaginaire général, ben, l'expert comptable, c'est euh, le vieux monsieur moustachu avec une veste en tweed qui se déplace chez, euh, chez les entreprises ou à la limite, euh, chez qui on, on se déplace. Euh, et euh, un jour, la compagnie fiduciaire, en, en 2013, euh, lors d'un séminaire d'associés, alors la, la légende veut que ce soit autour d'un verre lors de la clôture, euh, voilà, c'est posé la question, euh, mais qu'est-ce que sera demain euh, le cabinet du futur Comment est-ce qu'on peut... Euh, moderniser, dépoussiérer cette profession, justement pour, pour arriver mais, à engager de nouveaux clients et à s'inscrire dans une dynamique mais dans, dans le futur. Et c'est comme ça qu'est né, Ça compte pour moi » en 2015. Et je pense qu'on est le, le bon exemple de, de réussite de cette transformation parce qu'un cabinet qui a, qui a cinq ans et qui compte aujourd'hui 3000 clients récurrents, donc, c'est bien la preuve que quand on veut, j'ai envie de dire, on peut. Alors, bien entendu, il y a des problématiques aussi derrière, mais on les abordera peut-être un petit peu plus tard au cours de la présentation. D'outils, de budget, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Mais la première des choses, je dirais la plus basique, c'est déjà peut-être en être convaincu soi-même que, en tout cas, tous les services et tous les commerces sont plus ou moins digitalisables, alors sur toute ou partie pardon, du business. Merci, merci Simon, euh, merci à vous deux pour cette première question. On va passer à la suite qui est là on va se poser vraiment quels sont les enjeux, et les avantages à digitaliser son entreprise aujourd'hui. Je pense que tous nos participants aussi attendent attendent ça. Euh, pour ça, je vais donner la, la parole à Anthony, s'il vous plaît. Oui, euh, en effet, euh, les enjeux, alors on en parle beaucoup, euh, des, des, des enjeux de cette digitalisation. Aujourd'hui, l'enjeu, il est plutôt simple et plutôt clair, depuis euh, maintenant euh, pas mal de mois, euh, c'est la continuité de votre activité. Ça paraît simple, dit comme ça, mais aujourd'hui, avec le confinement actuel, on est obligé d'être dans ces retranchements, de se dire qu'aujourd'hui, sans cette digitalisation, ça va être très, très compliqué d'assurer la continuité, du service qu'on peut proposer, du produit qu'on peut proposer. Euh, donc, on va dire que l'enjeu aujourd'hui, il est celui-ci. Maintenant, l'enjeu, il va être beaucoup plus large. Euh, moi, j'ai envie de sortir un petit peu de ce, de ce moment où on est un peu dans l'obligation de cette digitalisation euh, et partir plutôt dans les bienfaits de cette digitalisation. Donc, en fait, l'enjeu, ça va être de euh, vous garder une place face à la concurrence. Je m'explique. Euh, il y a maintenant des dizaines d'années est arrivée la concurrence. On a arrêté les monopoles, on a euh, ouvert à la concurrence. On a dit à nos clients, on a dit aussi à nos collaborateurs en interne qu'on ne va pas être le seul à vendre ce produit ou à proposer ce service. Et à partir de là, on s'est posé la question de la satisfaction. Pour moi, tout l'enjeu de la digitalisation, il va être là. La satisfaction de notre client, mais également la satisfaction en interne. On va proposer euh, des types de digitalisation différentes pour vos collaborateurs pour avoir un espace de travail euh, plus euh, en adéquation avec les besoins de vos collaborateurs, leur proposer facilement par exemple euh, d'accéder à tout ce qui va être RH, avec euh, leurs congés payés, leurs fiches de paye, leur donner du confort en fait tout simplement. Mais également avec des solutions comme par exemple un CRM pour euh, mieux suivre leur activité, euh, donner à une équipe de vendeurs un CRM efficace, et euh, qui va leur permettre de travailler ensemble et vous verrez une équipe qui va arrêter de perdre du temps dans des euh, actions euh, pas forcément très utiles, en tout cas où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée donc ils vont vendre mieux, ils vont vendre plus et se sentir mieux en interne. Donc à mon sens, l'enjeu de cette digitalisation elle est double, euh, c'est de pouvoir proposer à nos clients un parcours de vente euh, le plus personnalisé possible pour que les clients justement ils viennent, ils viennent vers nous et pas vers la concurrence et pouvoir proposer à nos collaborateurs en interne, de rester chez nous, de les fidéliser avec un maximum de confort. Pour ça, encore une fois, on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a énormément d'outils qui sont proposés moi, j'y vois aussi des étapes dans la digitalisation. Euh, aujourd'hui, la digitalisation, c'est le mot qu'on entend le plus, euh, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, il faut passer sur, on va dire, les premiers outils, il faut proposer à, à ses clients un service à distance, il faut proposer à ses collaborateurs de pouvoir travailler en étant chez eux. Donc, on va dire que ça, c'est la base de la digitalisation, euh, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour... Euh, pour survivre, euh, le mot est fort, mais c'est un petit peu le, le cas en ce moment, pour survivre et continuer son activité euh, dans, cette, dans, cette, euh, dans ce moment qui est très particulier. Donc, voilà. Je vais pas prendre beaucoup plus de temps là-dessus, on y reviendra euh, plus par rapport aux outils et aux coûts, encore une fois, comme, comme l'a dit Simon. Super, merci Anthony. Euh, Boris, je vous laisse rajouter. Oui, bien sûr, merci moi. Effectivement, oui. Je, je partage tout à fait ton point de vue, euh, Anthony, sur cette partie-là. Il y a pas mal d'enjeux euh, qui sont liés à la transformation digitale. Le premier point c'est que, que, que je voudrais mentionner, c'est que la, la transformation, ça implique des changements. Et le changement fait peur. C'est pour tout, ça fait toujours peur euh, de changer d'outils, de changer de... Bref, pas mal de choses. Dans la transformation digitale, oui, on peut changer effectivement les outils, mais on peut aussi revoir un peu des process qu'on a en interne qui sont là depuis quelques mois, quelques années parfois. Il faut aussi, tu parlais tout à l'heure de l'humain, Anthony, euh, mais effectivement, il y a des tâches qui ne sont pas forcément avec une grande valeur ajoutée. Mais ça veut dire qu'il faut faire évoluer les équipes en interne, les former pour avoir de nouvelles compétences, par exemple. Euh, parfois, ça peut être aussi le business model. Chez GoCardless, par exemple, on a accompagné l'année dernière quelques gros acteurs type, type Saint-Gobain, par exemple, euh, sur du paiement récurrent, alors que depuis l'existence de Saint-Gobain, il y a plusieurs dizaines, voire quelques centaines d'années, même maintenant, il va faire 150 ans que ça existe, euh, il ne faisait pas de paiement récurrent. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui, qui évoluent sur cette partie-là. Euh, et pour avoir une transformation digitale réussie, il faut, faut trouver la bonne stratégie, les bons outils, le bon business model, les bonnes personnes pour le faire. Euh, donc ça, c'est un petit peu sur la partie enjeu. Ensuite, les avantages, ils sont, ils sont assez clairs. Tu le disais, Anthony, tout à l'heure, euh, et c'est un point que, sur lequel je te rejoins c'est la survie de certaines entreprises qui, qui, qui passent par la transformation digitale. L'année dernière, on a publié avec d'autres boîtes tech comme GoCardless, un livre blanc et dedans, on, on a mentionné une étude qui avait été faite par BPI France Le Lab en septembre 2017. Donc, ça fait trois ans déjà. Et cette étude, elle montrait que une entreprise sur cinq disparaîtrait dans les trois ans si elle ne faisait rien d'un point de vue technologique, d'un point de vue transformation digitale. Donc, c'est énorme, ça veut dire... enfin, ouais, Moi, je trouve ça assez énorme. Et, et pourtant donc cette étude a été faite l'année dernière, donc en 2019, on a prolongé un peu cette étude, et il y avait toujours 87% des dirigeants d'entreprise qui ne plaçaient pas la transformation digitale comme une mission stratégique de leur entreprise, euh, ce qui est assez inquiétant. A l'inverse, on a fait une autre étude, donc là c'est un peu la stat qui fait peur, je dirais, mais on en a montré d'autres qui font moins peur et qui sont plus plaisantes. Euh, dans, dans ce livre blanc, on avait une étude de McKinsey Global Institute qui montrait que toutes les entreprises en Europe qui sont championnes du digital avaient deux indicateurs bien plus performants que les autres. Petit 1, c'est qu'elles étaient en moyenne trois fois plus rentables que les autres. Et petit 2, elles avaient une croissance 4,5 fois supérieure à leurs petites copines qui euh, n'avaient enfin, qui, qui pas pris le virage de la transformation digitale. Donc, au-delà de la survie dont tu parlais, Anthony, c'est un premier point. Mais une bonne transformation digitale, ça permet aussi de générer plus de croissance et plus de rentabilité pour les entreprises. Ouais, je te rejoins, Boris, si je peux me permettre. Euh, J'ai la chance d'avoir accompagné beaucoup d'entreprises dans, dans cette transformation digitale, euh, travaillant, on va dire, à la base de cette transformation pour un CRM. Et, euh, et là où je te rejoins complètement, c'est cette peur de, de cette transformation, du changement d'outils. Alors, on sait que le, le changement, en général, euh, c'est une source d'inquiétude, une source de peur. Quand c'est dans une entreprise, euh, c'est encore plus vrai parce qu'il y a des vrais enjeux économiques euh, et, et de, de stabilité derrière. Mais encore une fois, euh, ce qui est assez génial avec la digitalisation, c'est qu'on peut avoir des étapes. Euh, ça, c'est très important. Il faut comprendre que euh, aujourd'hui on ne vous dit pas de passer de, de, de votre carnet euh, et de vos réunions physiques avec vos cadres commerciaux à euh, du tout digital du jour au lendemain. Vous allez pouvoir passer par des étapes. Euh, vous allez prendre un premier outil. Euh, ensuite, vous allez peut-être choisir d'avoir de la téléphonie dématérialisée pour pouvoir euh, laisser vos équipes libres de travailler euh, où elles le souhaitent. Vous allez peut-être euh, utiliser, des, des, comme nous, on le fait aujourd'hui, des outils pour faire des webinars pour communiquer plus largement. Donc, encore une fois, euh, c'est une question d'accompagnement, mais euh, il faut faut oublier, il faut rayer le mot peur ou inquiétude de cette transformation digitale. Vous ne serez pas emprisonné dans quelque chose. Il n'y a pas quelque chose de grave qui va se mettre en route dès que vous allez parler de digital. Vous allez choisir des acteurs qui vont vous accompagner. C'est vraiment très important d'être accompagné avec de la bienveillance. Aujourd'hui, le digital c'est ancré. Comme je le disais tout à l'heure, depuis que la concurrence est arrivée, on essaie de tout faire pour, pour garder sa place. Et le digital, il est... Euh, crucial, on ne pourra pas passer de toute façon à côté, euh, et on a la chance d'avoir des personnes qui font dans le digital depuis 10 ans, 15 ans, parce que ce n'est pas, euh, pas arrivé aujourd'hui avec le, le confinement, très clairement, donc vous pouvez avoir des interlocuteurs qui sont là pour vous aider, avec de la bienveillance, euh, ce n'est pas forcément des gens qui sont là uniquement pour vendre leurs solutions, mais vraiment vous mettre dans la meilleure situation possible. Sachez que ces personnes qui, qui vont vous digitaliser, ils ont besoin que vous soyez satisfaits et que euh, vous soyez fidèle, donc euh, n'ayez vraiment pas peur par rapport à ça. Super, merci à tous les deux. Et d'ailleurs, je vois une question de Stéphane qui est « La digitalisation est-elle vraiment qu'une unique histoire d'outils Quid de la culture d'entreprise, les compétences en interne et le mode de business ?» Alors justement, euh, c'est la troisième question qui, est, qui allait arriver, qui était en fait, je pose cette question à nos intervenants, comment est-ce qu'on réussit sa transformation digitale Quels sont en fait les, les facteurs à prendre en compte Justement, est-ce que c'est qu'une question d'outils euh, ou pas Je vais donner la parole à Bénédicte pour commencer. Remets, voilà je remets le, le micro donc est-ce que est-ce que la transformation est-ce qu'une question d'outils donc bien sûr que non <rire> je, je sens que la que la question euh, donc, euh, donc appelait cette réponse merci beaucoup euh, d'ailleurs en fait euh, France Num en fait euh, référence euh, ce que, ce qu'on appelle en fait des activateurs euh, qui sont euh, des, des conseillers euh, publics qui sont en général issus des chambres de commerce ou chambres des métiers euh, aussi des conseillers financiers des consultants privés aussi des offreurs de solutions euh, puisque France Num dès le début donc l'initiative a été créée en 2018 euh, s'est inscrite dans cette logique euh, d'accompagnement euh, donc ça c'est absolument sûr alors je, je reviens un petit peu aussi en retour d'expérience euh, de, de cet accompagnement qui n'est pas simple, parce qu'en fait, euh, euh, ça fonctionne si c'est individualisé et adapté aux besoins des entreprises, au secteur d'activité, etc. Donc on, on est sur un sujet, mais je pense qu'on le sait tous, euh, que ce soit les, les, ceux qui assistent au webinaire ou ceux qui sont autour de la table ronde, que ce n'est pas simple. Et euh, on a nous rencontré notamment un, un, un blocage assez important qui est que, oui, euh, le numérique permet d'être plus rentable euh, et, euh, et d'avoir une croissance 4,5 fois euh, supérieure, mais en même temps, c'est des phrases qui, sont, qui se sont un petit peu collées à une injonction au numérique. Et là, je reviens sur euh, ce qu'a dit euh, Anthony Moret, c'est que euh, l'obligation de la digitalisation et l'injonction au numérique, en fait, c'est quelque chose... Qui crée la fracture numérique. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de répondre aux besoins. Et donc, les, les besoins, ça va être euh, euh, gagner du temps, se centrer sur son secteur euh, d'activité, innover en termes de produits. Et donc, c'est aussi des choses qu'on retrouve sur notre étude que vous retrouvez sur France NUM. C'est donc segment, en fait, par segment, quels sont les besoins et à la fois les besoins fonctionnels et émotionnels. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on oublie. C'est que c'est aussi, il est aussi important d'aborder les dirigeants de très petites entreprises par leurs besoins émotionnels, qui est notamment euh, la fierté d'avoir réussi à entreprendre et la qualité du travail. Et ça, je pense que c'est très important, en fait, que le numérique serve à valoriser la qualité du métier et qu'on ne laisse pas entendre que c'est un espèce de tour de magie qui fera gagner tout le monde, en fait. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important de rejoindre les entrepreneurs. Là, euh, là, où il y a de la, euh, de la qualité. Donc euh, donc voilà, après sur France NUM, en fait, on a un certain nombre de ressources, des diagnostics de maturité numérique. On a aussi des témoignages Ça, en termes de méthodes, C'est quelque chose qui nous est toujours demandé. C'est comment font les autres entrepreneurs de mon secteur d'activité. En fait, il y a beaucoup de petites entreprises qui ne veulent pas faire un site web pour un site web, en fait elles veulent savoir si l'hôtel d'à côté, qui a à peu près le même modèle économique, à qui il s'est adressé pour faire un site web et quelle est la taxe prise au passage. Voilà, est-ce que ça permet de réussir Donc toujours au service de, de l'entreprise. Super, merci Bénit. Euh, Anthony, vous vouliez ajouter quelque chose oui, euh, merci. Euh, je, voulais, je voulais reprendre cette question et également. Euh, Est-ce que c'est qu'une question d'outils euh, pour moi, la réponse est oui. Non, je plaisante. C'est évidemment non. Je vais rejoindre complètement Bénédicte là-dessus. Euh, évidemment, c'est pas qu'une question d'outils. J'ai plein d'exemples de digitalisation euh, ratée, euh, tout simplement parce que euh, les équipes n'étaient pas prêtes. Euh, émotionnellement, on a parlé d'émotion, c'est très important dans la digitalisation. Il faut comprendre qu'on peut avoir en face de nous des entreprises euh, qui ne sont pas du tout digitalisées et qui peuvent avoir des collaborateurs en interne qui prennent ça comme un... Un aveu d'échec alors que c'est pas du tout le cas. C'est bien de la valorisation des tâches, seulement des tâches importantes, des tâches à vraie valeur humaine. Euh, Aujourd'hui, si je prends l'exemple d'une équipe euh, d'une équipe de commerciaux, on a eu énormément de tâches euh, récurrentes qui ne sont pas des tâches à forte valeur ajoutée, qui sont uniquement des entraves en fait dans euh, la bonne marche d'une journée classique. Et ben c'est ces entraves là qu'on va enlever avec la digitalisation. Et ce qu'il faut comprendre avec la digitalisation, c'est qu'elle est totalement adaptée à chacun. Euh, on n'a pas un outil qu'il faut absolument prendre parce que c'est celui-ci pour tout le monde. Non, c'est vraiment adapté à ce qu'on veut, à ce qu'on a besoin, euh, à, à, au niveau de digitalisation où on est aujourd'hui, au niveau de nos équipes. Euh, donc, c'est important de, de, de prendre en interne euh, la décision de ce changement, qu'elle soit euh, une décision pour tout le monde, que tout le monde soit convaincu que ce changement est utile, euh, et ensuite, ça sera bien sûr les, ces différents outils que vous allez prendre qui vont finir de, de, de convaincre tout le monde. Mais en effet, il faut garder ce côté euh, très humain de la digitalisation, parce qu'on euh, n'a pas non plus la digitalisation à outrance. Vous savez, aujourd'hui, on en entend aussi parler euh, du, du fait qu'on revient aussi un petit peu sur de l'humain par rapport à cette digitalisation, euh, là il faut savoir qu'on est déjà sur l'étape 10 hein, de la digitalisation. Euh, voilà, Si aujourd'hui on parle par exemple de, de paiement en ligne, euh, de CRM ou de comptabilité, vous avez encore beaucoup beaucoup d'étapes à passer avant que vous arriviez à un moment où vous disiez « ok, on remet un peu d'humain dans la machine ». Donc euh, je tenais vraiment à vous rassurer là-dessus et, et surtout appuyer ce que Bénédicte a dit sur euh, ce côté émotionnel qui est vraiment crucial euh, quand on accompagne une, une entreprise dans la digitalisation. Super, merci Anthony. Et Boris, il me semble que là, vous me faites signe que vous avez un cas client, euh, justement un exemple oui. sur ça, concret à partager. Ouais, exactement. Le... Alors, pour... je, je rejoins tout à fait Bénédicte Anthony, choisir les bons outils et bien les mettre en place. Il faut qu'ils soient interconnectés, qu'ils communiquent entre eux. C'est primordial pour réussir une bonne transformation. Mais ce n'est pas la seule chose, sinon ce serait beaucoup trop facile. On choisirait les bons outils, on les connecte entre eux et bingo, tout le monde réussirait sa transformation digitale. L'humain est un facteur qui est hyper important. Et l'idée de la technologie, je rebondis sur ce que tu disais, Anthony, tout à l'heure, mais effectivement, l'idée, ce n'est pas de remplacer des gens par des logiciels, mais c'est de faire que ces personnes soient impliquées dans le projet et se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. On a un bon exemple, c'est que Alors, chez gocardes deux fois par an, en janvier en juillet, on fait une réunion avec toute l'entreprise euh, dans laquelle on aime bien inviter des clients. Et il y a deux ans, on a invité un client qui faisait euh, qui est une entreprise SaaS, donc euh, digitale, qui euh, avait une personne, une collaboratrice qui s'appelait Jenny, qui ne gérait que les paiements. Donc, elle émettait les factures, elle suivait les paiements, elle les soumettait via prélèvement euh, à la banque, elle faisait le suivi manuellement, elle relançait les clients, etc. Plein de tâches qui sont primordiales, beaucoup, enfin, toutes ces tâches sont primordiales dans la vie d'une entreprise, il faut bien se faire payer. Euh, sauf que Ginny n'était pas, pas passionnée, elle commençait à en avoir un petit peu marre, parce que ça faisait deux ans qu'elle faisait ça, donc elle commençait à en avoir un petit peu marre. Cette entreprise est passée chez GoCardless, donc la soumission des paiements se fait automatiquement, le rapprochement aussi, euh, on peut relancer des prélèvements pour limiter les relances clients, etc. Euh, et du coup, le... le, le Jenny, qui passait ses semaines à faire que ça, n'a plus beaucoup de temps pour le faire. quoi. On a remplacé beaucoup tout ça. Et, euh, et donc, le, le, le patron de l'entreprise qui présentait la solution, il nous disait, mais je vous rassure, hein, ça fait deux ans qu'on a Gokardes Jenny, elle n'est pas partie, on ne l'a pas virée. Hein. Elle est toujours là. Sauf que Jenny, maintenant, elle est passée au marketing, elle fait un métier qui lui plaît beaucoup plus, qui a bien plus de valeur pour l'entreprise. Et elle, qui, il y a deux ans, se posait la question de partir, elle est restée chez nous et elle génère plus de valeur pour l'entreprise elle est plus impliquée au quotidien, elle a, euh, elle pr préfère ce qu'elle fait aujourd'hui que ce qu'elle faisait à l'époque, donc donc l'idée qu'on en a ici de la techno, c'est pas de dire mettez de la techno, vous allez virer tout le monde et ça va être tout automatisé, c'est juste que l'humain est, est tout aussi important que les outils que vous allez choisir derrière. Oui, tout à fait, merci Boris. Et Simon, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, je crois oui, à la limite, c'est plutôt, euh, plutôt une, une petite remarque. Alors, on a parlé effectivement bon, des, des outils qui sont une, une variable qui, qui est très importante. Bien entendu euh, que l'humain doit doit rester euh, au centre et, euh, et que c'est une variable tout aussi importante. Mais j'en vois à la limite une, une troisième qu'on a qu'on n'a pas encore évoquée. C'est aussi euh, la réflexion sur le, le business model. Est-ce que euh, mon business est adapté euh, pour faire du digital, pour être transformé Et surtout, s'il ne l'est pas ou pas totalement mais comment je fais justement pour pour que mon business model colle avec une avec une approche qu'elle soit 100% digitale ou ou partielle. Donc c'est peut-être un des un des points aussi en tout cas dans le, dans le top 3 à vraiment avoir en tête avant de se, de se lancer coûte que coûte voilà à acheter des outils, à interconnecter des choses, c'est OK, on fait tout ça mais mais pourquoi Oui, tout à fait. fait. C'est une très bonne réflexion. Merci, Simon. Est-ce qu'il y, est qu y a une personne qui voulait rajouter quelque chose C'est toujours un peu les aléas de faire une table ronde en, en, en visio. Est-ce qu'on est, est qu avait vu tout ce que vous vouliez dire bah, Moi, je peux rebondir, si vous voulez, sur, sur cette partie business model aussi. Euh, chez, chez GoCardless, nous, ce qu'on fait, on est un établissement de paiement spécialisé dans le prélèvement automatique. Donc, on s'adapte à tous les business models qui ont du récurrent, ce... ce Souvent, on pense prélèvement égal abonnement, mais on voit beaucoup de business models qui, qui changent, c'est ce que tu disais Simon, qui changent, qui évoluent sur cette partie pour euh, avoir du récurrent, mettre en place de bons outils, etc. Et un exemple que j'aime bien donner en France, c'est que l'un de nos, nos clients historiques, je dirais, c'est une entreprise qui vend des pneus à des garages. Donc, euh, personne n'imagine qu'il y ait vraiment de, de récurrent, on pense prélèvement, abonnement, là, ce n'est pas du tout le cas. Non, en fait, ils vendent des pneus à des garages et ils ont fait évoluer leur business model pour, euh, et leurs outils, finalement, pour avoir une facturation fin de mois et mettre en place du prélèvement plutôt que d'avoir des paiements comptants euh, ou des paiements avec euh, délai de 60 jours. Donc, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette partie-là, Simon. Bénédicte, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose sur cette partie, justement Je crois que vous n'avez pas mis votre micro. Voilà, voilà, voilà, voilà. Alors, c'est c'est euh, pour les outils. Donc peut-être que j'anticipe la suite du déroulé. Euh, euh, mais alors à ce moment-là après, je je repasse la la la parole euh, puisque euh, l'humain, le besoin est essentiel, mais l'outil est essentiel et notamment euh, la simplicité des outils en fait que, que, que justement en fait, un bon outil, ça permet euh, à, euh, à ce d'une certaine façon qu'il soit invisible, en fait, que ce soit naturel. Et, et, et donc là, on va voir que le bon outil, euh, donc là, on va parler à la fois d'expérience utilisateur et même beaucoup plus largement de toute la, euh, toute la conception d'outils. Donc, c'est quand même absolument crucial. Et je voulais dire là, par rapport en fait à l'actualité, dans le cadre de cette crise, il y a euh, beaucoup d'initiatives qui se mettent en place sur des offres solidaires pour en fait accélérer euh, la numérisation, notamment des commerces de proximité et de ceux qui subissent euh, cette fermeture administrative. Et donc en fait, le, le gouvernement a sélectionné des solutions numériques. Euh, alors, en petit nombre, qui sont capables de répondre assez massivement euh, à des demandes et ciblées sur les besoins des, des commerces. Et donc, il y a en fait un site qui vient d'ouvrir ce matin qui s'appelle clicmoncommerce.gouv.fr avec ses solutions. Alors, il y a aussi d'autres initiatives qui sont toutes référencées dans la foire aux questions de France NUM, on a quatre principales offres solidaires et les, les entreprises du numérique peuvent participer à ces différents mouvements. Donc, il y a aussi le site Action Commerce CB qui est fait par le GIE Carte Bancaire et qui réunit donc tout un ensemble de, de solutions. Pour, euh, voilà, pour, euh, pour passer au numérique. On a aussi un kit e-commerce de, voilà, de France Digitale. Et on a aussi la FEVAD, qui est la fédération du, du commerce, qui a aussi mis en avant des offres solidaires de ses adhérents. Et peut-être pour finir, les régions aussi sont en train de réunir des offres solidaires pour aider, euh, pour aider les commerçants. Voilà, j'ai peut-être un peu anticipé euh, la suite, je suis désolée, mais voilà, je repasse la parole. Merci beaucoup non, mais il n'y a, a pas de problème. Euh, et il y a également, alors avant de passer justement sur la suite, qui sera un petit peu un récap, et après on parlera des outils, il euh, y a une question qui a été, mais combien de temps en fait ça prend euh, de, se, de se digitaliser euh, Est-ce que justement en un mois ça peut se faire, Donc notamment face à la crise aujourd'hui sanitaire que l'on vit euh, Je vous laisse y répondre, alors qui veut prendre la main sur en premier peut-être Anthony ah, oui, Bénédicte, pardon. Anthony, je vous laisse. Euh... Oui, euh, pour, pour ce qui est de, du, du timing, du temps euh, que ça peut prendre, euh, encore une fois, ça va dépendre de, du niveau de digitalisation que vous voulez. Euh, si aujourd'hui on est, on parle vraiment de l'urgence euh, sanitaire actuelle, euh, l'état actuel, en fait, euh, bah vous avez, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, euh, déjà des portails pour pouvoir. Euh, vous mettre en avant des, des sortes de marketplaces qui se sont montés un petit peu dans toutes les communes où euh, vous allez pouvoir mettre en avant votre, votre marque, votre produit, votre service euh, et à partir de là vous avez de la digitalisation qui va devenir obligatoire comme par exemple la téléphonie dématérialisée pour que vos collaborateurs puissent travailler de chez eux euh, pouvoir avoir des outils euh, pour communiquer entre vous, faire des réunions, euh, un outil... Alors c'est certainement un outil que vous utilisez déjà, mais un CRM, c'est important pour garder le lien et que tout le monde puisse récupérer les informations des clients. Encore une fois, ce serait dommage que toute cette période, ce soit de l'information, de la qualification client qui disparaisse parce que vous n'êtes pas directement au bureau ou dans votre boutique à vendre. Donc voilà, ça, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs niveaux dans la digitalisation. Installer, par exemple, la téléphonie, ça se fait instantanément. Vous n'allez pas être perdu. Vous allez continuer à téléphoner facilement, sauf qu'au lieu d'avoir un combiné, vous allez passer par votre ordinateur. Mettre en place un, un outil de CRM, par exemple, pour gérer votre CRM et votre facturation, euh, vous pouvez le mettre en place également très rapidement. Euh, la plupart des outils CRM aujourd'hui euh, vous proposent un accompagnement personnalisé pour pouvoir le mettre en place le plus rapidement possible. Ouais, ça va aussi dépendre euh, de, de, de, la, de la taille de vos équipes. Euh, si vous avez 300 commerciaux, évidemment, c'est un petit peu plus long parce qu'il va falloir faire des formations et leur expliquer comment ça marche. Mais j'imagine que si vous avez 300 commerciaux, vous êtes déjà équipé d'un outil. Voilà, ça c'est pour vous dire que euh, dans tous les cas, les acteurs du numérique, les acteurs du digital vont vous accompagner et c'est tout à fait possible d'aller très vite. Euh, encore une fois, ces fameux portails qui se sont mis un peu partout pour vous donner de la visibilité, euh, vous enlèvent une épine du pied. Ça veut dire que déjà, ça, vous n'avez pas forcément à vous y intéresser tout de suite. Ça va déjà être pris en charge euh, par quelqu'un d'autre pour vous aider. Donc, peut-être, euh, bah, réfléchissez peut-être au, au, au paiement euh, digital plutôt que d'avoir une caisse et de vendre vos produits directement pensez peut-être au e-commerce euh, voilà essayez de penser à l'étape d'après donc ça, c'est déjà un petit peu pris en charge. Et oui, en effet, on va dire que les premières étapes de la digitalisation peuvent se faire vraiment très rapidement. Vous pouvez euh, commencer à regarder maintenant, prendre une ou deux semaines pour faire un petit peu le benchmark, prendre des contacts euh, dans, dans différents, parce qu'il faut toujours comparer, bien sûr, euh, trouver la solution qui est le plus adaptée euh, à, à ce que vous, vous faites. Euh, N'hésitez pas aussi à aller voir sur Google, il y a, il y a énormément euh, de cas clients, en fait. Et ça, c'est assez sympa de se dire que moi, j'ai tel cas de figure, euh, est-ce que, euh, est que quelqu'un qui fait exactement la même chose que moi, qui propose le même service, euh, qui propose le même produit, il est digitalisé. Et vous verrez, il y en a forcément qui sont digitalisés, comme on vous l'a dit. Euh, donc, vous pourrez voir un petit peu comment ils sont digitalisés, quel type d'outils ils ont mis en place, euh, et vous pourrez le faire vraiment très rapidement. Euh, C'est le cas pour. Euh, tous nos, nos, nos collègues dans le numérique, dans le digital, euh, toutes les équipes sont vraiment mobilisées pour vous accompagner, euh, on va dire le plus efficacement possible. Donc en fait, on s'est tous dégagés du temps dans nos agendas pour répondre à vos questions. Moi, le premier, je réponds à beaucoup, beaucoup de messages sur LinkedIn ou par mail euh, où on parle de digitalisation, euh, les premiers outils à mettre en place, comment les met en place, euh, comment on va choisir entre tel ou tel outil. Euh, C'est important. Euh, et, et tout le monde est vraiment mobilisé pour le faire. Donc oui, en effet, le temps, euh, moi, moi aujourd'hui, je pense que mettre un outil en place, mettre deux outils, trois outils en place, ça peut se faire sous quatre semaines, cinq semaines, six semaines. Ensuite, si on veut vraiment parler de totale digitalisation, là en effet, selon la taille de votre entreprise, il va falloir avoir un cahier des charges un peu plus précis et avancer un petit peu plus lentement. Mais dans l'urgence, encore une fois, de la situation actuelle, et je le dis avec le sourire, parce qu'il ne faut pas que ce soit euh, pris comme, un, euh, comme une obligation qui va derrière ne pas être euh, positif pour vous, parce que ça va vraiment être positif. Une fois que tout ça sera passé, euh, vous garderez ces outils, et vous aurez l'évolution dont parlait, par exemple, Boris. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Je crois que j'ai répondu à peu près à la question. Super, merci Anthony. Euh, alors, maintenant... Hop, on va passer à la suite. Euh, donc Nos intervenants nous ont livré un certain nombre d'informations. Je vous propose qu'on récapitule rapidement euh, ce qu'ils viennent de nous dire en fait un, un peu les cinq grands éléments à prendre en compte. Et, en partie, et après, on passera sur la partie vraiment outils euh, qui peut aussi euh, vous servir. Euh, alors, je pense que vous l'aurez compris, euh, la digitalisation, ce n'est pas qu'une histoire d'outils, bien sûr. L'humain est très important. C'est pour ça qu'en un, nous avons vraiment dit qu'une vision commune, c'est primordial euh, C'est-à-dire qu'il faut identifier en fait les porteurs de, de changement au sein de l'entreprise et après il faut vraiment qu'il y ait une vision commune entre les managers, les salariés. Il faut que tous soient euh, convaincus qu'il y ait une compréhension partagée des enjeux justement de la digitalisation et des enjeux à utiliser euh, de nouveaux outils. Bien évidemment la digitalisation, la transformation numérique bah, va se faire avec l'aide d'outils une fois que, évidemment, après, l'humain va, va compléter cela. Euh, pour choisir ces outils, nos intervenants vous le diront aussi euh, en complément, mais euh, c'est très important de faire un benchmark de tous les outils qu'il y a sur le marché. Euh, N'allez pas dans une solution parce que, voilà, très important aussi le bouche à oreille, les conseils, les recommandations. Euh, le but étant de trouver une solution qui, soit, qui puisse être personnalisée par rapport à votre entreprise, vos besoins, qui puisse être adoptée rapidement par tous, Puisque, ben, comme on le dit, hein, il y a une conduite de changement à mener en l'entreprise. Il faut que chaque salarié se sente à l'aise dans son travail. Donc, il faut vraiment ben, qu'il puisse adopter facilement la solution. Et euh, vraiment, trois... Euh, à garder en tête euh, trois points pour choisir un outil. Euh, le premier, c'est qu'il soit collaboratif, euh, qu'il permette la mobilité. Alors aujourd'hui, on le voit, hein, la plupart des entreprises sont en télétravail, donc euh, sans un outil collaboratif et permettant de temps, la mobilité, euh, ça risque d'être très compliqué pour justement continuer à, à travailler euh, ben, euh, en, en groupe. Et euh, enfin aussi, ça je pense que euh, les intervenants pourront euh, y par, euh, parler dessus, mais qu'il soit transparent sur le stockage euh, et la protection des données. Euh, enfin là où on peut, je peux mettre ça ensemble, ça va être plus le 3 et le 4 c'est la formation, l'accompagnement et la mise en place opérationnelle, bien sûr il faut accompagner ses salariés au changement. Il faut bien que chacun comprenne les bénéfices, les avantages à utiliser euh, cet outil. Euh, Boris l'expliquait avec un exemple concret tout à l'heure. Euh, si euh, on a un salarié qui est habitué à faire, euh, je ne sais pas moi, la même chose sur Excel depuis des années et des années, il faut bien lui faire comprendre pourquoi on passe sur cet outil et que justement, lui, va avoir, euh, cette salarié va avoir une valeur ajoutée à faire autre chose. Euh, voilà, donc ça, c'est très important, la, la, la notion de formation et d'accompagnement. Sur la mise en place opérationnelle, c'est ce que nos, nos intervenants ont pu, ont pu dire aussi. Euh, là, ça va être important d'uniformiser les process. Il faut que justement qu'il qu y ait vraiment quelque chose d'uniforme au sein de, de l'entreprise et bien sûr personnaliser à chaque fois l'utilisation des outils euh, par rapport à vos besoins. Et enfin, ça, ça, ça paraît quand même assez euh, logique, mais c'est toujours important de le dire. Euh, il y a une phase quand même d'analyse et d'optimisation à prendre en compte. On vous conseille, lorsque vous avez euh, mis en place un ou plusieurs outils dans votre entreprise, de prendre du recul euh, au bout de quelques mois et, et de vraiment voir, bon bah ok, quel a été le changement. Alors ça, on peut le mesurer avec des KPIs, regardez peut-être le gain de productivité, le gain de temps. Voilà, il y a vraiment une phase d'analyse. Et bien sûr, après, on optimise, si besoin, les process. On regarde aussi avec les équipes, si ça a bien été pris, euh, bah, si ça a bien été adopté. Euh, voilà, donc ça, c'est assez important. Et euh, on va pouvoir passer donc à la, à, la, à la fin qui va être plutôt axée sur les outils. Euh, je pense que ça, ça peut aussi euh, vous, vous intéresser. Euh, J'avais demandé à, à nos intervenants en fait de, de me partager les outils qu'ils utilisent au quotidien. Euh, alors vous verrez, hein, c'est sur plusieurs domaines. On a autant la téléphonie que l'administr administratif, pardon, et finance, la gestion de projet. Donc euh, là, il nous reste un petit peu de temps. Donc je pense que chacun d'entre vous peut en présenter un ou deux avec des exemples concrets. Et je crois que Boris, justement, euh, voulait euh, apporter une notion euh, sur la vraiment la complémentarité des, des outils et l'interconnexion de, de cela. Parce que vous pouvez avoir ouais. déjà des outils hein, dans votre entreprise. Boris, euh, je vous laisse la parole. ouais exact. Merci, Maude <rire> Effectivement, euh, donc on a pas mal parlé des outils euh, depuis ce matin, enfin depuis tout à l'heure. Un, un autre point qui va être intéressant, c'est bien de choisir les bons outils, mais c'est encore mieux s'ils communiquent entre eux et s'ils sont interconnectés. Euh, L'idée étant de ne pas faire de lien manuellement entre euh, un CRM, un outil de paiement, etc. S'ils communiquent tous entre eux, vous aurez tout à y gagner, tout le monde va y gagner du temps, euh, ça limite les risques d'erreur, etc. etc. Euh, que, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs, et je trouve que dans ce cadre-là, celle-ci, chez celle-ci, vous êtes un, un, un bon exemple. C'est que vous êtes tout à fait conscient de votre métier et de ce que votre métier n'est pas. Euh, et donc, vous avez décidé de vous associer avec pas mal de logiciels qui sont experts et qui ont des connaissances hyper pointues sur des secteurs. Et quand on va sur votre site internet, sur la marketplace, on voit que mais vous savez pas faire de signature électronique, donc vous êtes adossé à YouSign, le prélèvement, c'est pas votre métier, donc vous êtes adossé à GoCardless. l'expertise comptable, c'est pas votre métier, donc vous êtes adossé à Ça compte pour moi, la téléphonie, pareil, donc vous êtes avec Ringover. Bref, on peut en citer pas mal, parce que vous avez beaucoup beaucoup de, de partenaires sur, cette, euh, sur ce point-là, des outils que vous utilisez pour la plupart en interne, je suis, je suis sûr et certain, euh, mais c'est effectivement important dans une transformation numérique de, de comprendre quel est vraiment votre cœur de métier, sur quel quelles missions, quels outils vous allez maximiser euh, vos efforts et lesquels vous pouvez sous-traiter ou euh, déléguer parce qu'il y a des outils pointus qui existent sur le marché. Et à ce moment-là, payer des licences ou euh, avoir des coûts sur cette partie-là, c'est pas vraiment un esprit coût, c'est plutôt un investissement parce que les retombées que vous avez derrière en gain de temps, risque d'erreur, en croissance, etc. sont bien plus importantes. Euh, donc, donc, voilà le petit préambule sur l'interconnexion des outils. Après, dans, dans les outils qu'on utilise chez GoCardless, il y en a pas mal qui sont, euh, qui sont, qui sont ici euh, et qui sont assez connectés. Je parlais de téléphonie. Euh, J'ai vu qu'il y avait quelques inscrits chez Ringover, d'ailleurs, euh, qui utilisent GoCardless et qui est utilisé chez celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est un, un outil comme Aircall qui viennent s'intégrer dans vos CRM. Donc, vous pouvez gérer vos clients depuis votre CRM et lier un outil de téléphone plutôt que d'avoir votre téléphone à côté et de le taper. Donc, vous avez toutes les infos qui peuvent remonter euh, dans votre CRM. Euh, voilà, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Chez chez GoCardless, on utilise aussi beaucoup Evernote qui est tout en bas à droite, qui est un outil qui permet de prendre des notes et ça remonte aussi automatiquement dans notre CRM. Donc vous savez que quand vous allez taper une note sur, je sais pas, euh, par exemple sur un, une réunion avec des clients, etc. Vous aurez les informations qui seront automatiquement sans, centralisées dans votre CRM. Vous n'avez pas besoin d'exporter de fichiers, de les mettre dedans, etc. J'avais mis Merci App aussi, qui est assez récent et qui est un petit peu différent, qui se connecte aussi à vos outils, à vos mails, à vos Google Docs, etc. Et c'est un outil qui permet de réviser la conjugaison et la grammaire, donc qui peut être assez intéressant plutôt que d'envoyer un mail avec une coquille ou autre parfois qu'on voit pas forcément une faute de frappe, ça souligne en rouge. Donc, c'est un, un petit peu accessoire celle-ci, mais c'est un outil qui est assez utile finalement pour, pour, pour l'image renvoyée. Voilà. Oui, tout à fait. Surtout avec la digitalisation, il y a beaucoup de contenu. Euh, donc, c'est toujours intéressant de, de ne pas faire de coquilles d'orthographe. Euh, Simon, je crois que vous vouliez compléter aussi et parler des outils euh, que vous utilisez, euh, vous, au quotidien chez « sacom pour moi ». Ouais, justement pour, pour rebondir sur, sur ce que disait Boris euh, ben je, suis, je suis assez bien placé pour, pour en parler parce que chez 50 pour moi on est euh, et client de celle-ci euh, et client de, de GoCarless euh, donc c'est vrai qu'on a, on a toujours utilisé celle-ci en, en tant que CRM euh, mais on est passé plus tardivement sur, sur GoCarless euh, alors d'abord en tant que, que logiciel tiers parce que euh, on ne savait pas que c'était intégré à celle-ci ou d'ailleurs peut-être que, euh, que ça n'existait pas, pas à ce moment-là, mais euh, tout ça pour dire que effectivement, euh, dans l'intérêt de, de choisir des outils, c'est de bien regarder les, les interconnexions euh, chez sa pour moi, aujourd'hui, euh, on gère, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais à peu près euh, plus de 3000, enfin, de 3000 à 3500 factures euh, par mois récurrentes. Euh, ça nous prend autant de temps euh, aujourd'hui de gérer ça euh, avec la, la fusion GoCarless et celle-ci que euh, comme en 2015, quand on avait 100 clients, qu'on avait 100 factures, en fait, de le gérer de, de manière euh, manuelle. Donc, c'est euh, juste ça qui est... Euh, mais, euh, Fondamental en fait, c'est de euh, réfléchir, d'essayer. Alors, c'est pas forcément évident de se projeter sur euh, qu'est-ce qu'on va avoir euh, besoin demain. Euh, ben, si dans le meilleur des cas il y a de, il y a de la croissance, comment, euh, comment on va pouvoir y répondre euh, Et pour aller, on va dire, en, un tout petit peu plus loin aussi, il faut pas non plus euh, avoir peur euh, de se lancer sur sur ce type d'outils. On va dire que c'est jamais gravé dans, dans le marbre. Il y a toujours des, des possibilités de de basculer d'un outil vers l'autre, euh, de changer. Et euh, voilà, enfin les, euh, les les différents euh, les différents outils permettent généralement ben, des exports ou de quoi en tout cas récupérer la data, euh, ce qui est euh, ce qui est ce qui est super important. Et vraiment moi c'est euh, alors c'est un euh, dû demander une une commission à Boris pour parler de, de Google aussi élogieusement que ça, mais euh, pour pour vous dire la vérité, chez 50 pour moi, un des vecteurs, on va dire, de la croissance et, et pour libérer les équipes, les équipes, pardon, a vraiment été ce passage sur Go il y, a, il y a eu un avant et un après, voilà, pour pour caricaturer un, un petit peu la chose. Merci Simon, tu, tu m'enverras ton rib du coup. Oui. <rire> Merci à vous deux. Euh, Anthony, vous vouliez rajouter aussi quelque chose, peut-être les outils ben, que alors j'utilise aussi, hein, du coup, mais euh, chez celle-ci et, et Bénédicte aussi aura quelques conseils à, à vous apporter. Oui, je voulais également vous parler des outils. Donc, comme vous voyez, on a, on a, on s'est fait un peu violence pour pour réduire la liste euh, et vous mettre la liste que vous avez là sous les yeux. Euh, à, à mon sens, aujourd'hui, il, il y a beaucoup d'outils qui sont euh, primordiaux. Alors, euh, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur euh, la slide où il y avait mon nom, euh, je suis dans la relation client depuis très longtemps. Donc, J'ai vécu l'avant digital et, et je le vis aujourd'hui. Je le vis beaucoup mieux aujourd'hui. Hein. Donc, euh, vraiment, le, le digital, c'est une vraie force euh, et une vraie plus-value. Il y a des outils qui sont... Euh, juste essentiel pour donner du confort à vos équipes et être le, le, le plus efficace possible euh, euh, auprès de vos clients. Euh, ce n'est pas ce que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui parce que c'est trop long et parce que sinon je vais y passer deux heures et, euh, et, euh, et je ne serai pas le bon élève. Donc j'ai choisi de vous présenter un autre outil euh, qui a également changé euh, moi clairement mon quotidien, euh, c'est Payfit. En fait c'est un outil RH. Euh, j'ai eu la chance de l'utiliser en tant que manager sur l'équipe CSM et aujourd'hui en tant que euh, collaborateurs dans l'équipe euh, marketing euh, cet outil en fait vous permet d'avoir une visibilité euh, sur vos fiches de paye sur vos congés euh, sur les, les, les absences potentielles euh, pas seulement une visibilité mais une vraie action immédiate euh, en tant que manager moi j'ai pu j'ai été en, en termes de réactivité euh, j'ai jamais été aussi réactif qu'avec un outil comme celui ci euh, on sait qu'aujourd'hui pour donner du confort à nos collaborateurs euh, un des points les plus importants pour les français euh, c'est ces jours de congés qu'on peut poser. Euh, c'est euh, des, des, des retours par rapport à ces jours qu'on va poser, savoir si c'est accepté rapidement. C'est euh, la visibilité sur ces fiches de paye. Euh, et tout ça, en fait, PFIT vous le donne. Donc, euh, moi, en tant que manager, m'a fait gagner énormément de temps dans les démarches administratives. Euh, en tant que collaborateur, aujourd'hui, euh, je sais que dès que j'ai une interrogation par rapport à quelque chose euh, RH, je peux aller directement sur Payfit, j'ai les informations euh, directement. Il y a un autre bénéfice euh, qui est pour la partie euh, compta en interne dans votre boîte pour faire les, les fiches de paye par exemple, c'est un temps fou gagné. Donc en fait, c'est un exemple typique euh, d'outil digital qui n'existait pas quand j'ai commencé à travailler euh, il y a très très longtemps. Euh, C'était toujours quelque chose de très compliqué, on recevait notre fiche de paye, et oui, ça existait, on le recevait par courrier directement. Euh, on, on, quand on demandait pour avoir, euh, par exemple, des congés, il fallait faire une feuille de demande d'absence qu'on donnait à son responsable qui passait directement sur la partie RH pour une validation trois ou quatre semaines plus tard. Et encore, je suis assez gentil. Donc, euh, voilà, c'est très clairement un exemple euh, d'outils. De, de, de, de, digital très, très intéressant euh, à mettre en place, qui est gagnant-gagnant, qui est gagnant par, en termes de, de temps passé par vos managers et par l'équipe euh, qui va gérer les salaires. Et c'est aussi un vrai vrai confort pour vos collaborateurs. Euh, N'oubliez pas, quand plus vous donnez de confort à vos collaborateurs, plus vous allez également les fidéliser. On parle de fidélisation de clients, mais fidéliser ses collaborateurs, c'est super important aussi. Euh, et quand on leur donne du confort, on les fidélise aussi. Donc voilà, je voulais vous parler de, de cet outil. Je vais juste un petit point sur un deuxième outil très important, YouSign, euh, je crois que c'est toi Boris qui en a parlé un petit peu. Euh, c'est aussi assez génial de se dire qu'on peut envoyer un document et avoir une signature électronique. C'est exactement comme un achat sur Internet avec un code de validation. Donc imaginez le temps gagné quand vous envoyez un document officiel, un devis, une facture, peu importe, avec une signature électronique qui a une totale valeur juridique. Voilà, je voulais faire un petit, un petit aparté là-dessus parce que ça me paraissait vraiment être important de le de mettre en avant. Merci Anthony. Euh, du coup, avant de passer aux questions et réponses, on va laisser la parole à Bénédicte aussi qui voulait vous donner un, justement un petit conseil. Et sachez que si on n'a pas parlé de tous les outils, ne vous inquiétez pas, nos experts après restent disponibles pour répondre à toutes vos questions et on vous enverra également la slide PowerPoint en PDF. Donc, vous pourrez tout regarder. Bénédicte, je vous laisse la parole. Alors, là, je comprends qu'il s'agit de témoigner de son expérience. Donc, moi, je ne travaille pas du tout dans une petite entreprise. Je travaille euh, à Bercy. Donc, euh, donc, voilà. Alors, je vais dire aussi, moi, mon expérience dans une grosse structure comme ça. Euh, alors, ce sont les outils qui permettent de faire euh, des formulaires de façon très simple, pas pour les envoyer hein, à, à, aux usagers, aux administrés, etc., mais pour, pour recueillir… Euh, euh, des demandes, des partenaires, etc. Donc, on en a un qui s'appelle démarche simplifiée, qui voilà, qui est très pratique à faire et qui permet de passer en gros du mail à une, une relation un petit peu organisée avec une analyse collaborative des réponses, etc. Et puis tout bêtement aussi framaforme. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise quand j'en ai besoin, qui me rend, euh, qui me rend beaucoup service. Euh, alors là, c'est pas dans mes fonctions actuelles, mais précédemment, j'ai travaillé sur des gros sites Internet avec beaucoup de, de contacts usagers et j'ai beaucoup apprécié de travailler avec Accio. Je ne sais pas exactement ce que c'est devenu aujourd'hui, mais pour gérer les contacts à plusieurs, répondre aux mails, avoir des accusés de réception, assurer un suivi, euh, euh, voilà. Et puis, je vous parlais de click Mon Commerce, le nouveau site qui a ouvert. Dans ce cadre-là, on a regardé un certain nombre de, de, de solutions intéressantes pour le petit commerçant. Et donc, j'ai eu l'occasion de regarder le, le dossier de Pélib, et, euh, et j'ai trouvé ça euh, bah, super intéressant d'avoir euh, la connexion avec ma banque et après de pouvoir l'utiliser pour… Euh, euh, donc, donc j'ai pris… Euh, voilà, je me suis inscrite à Pélib à l'occasion de l'analyse des, des, des différents dossiers euh, pour ce nouveau site Clic, euh, Clic super. Merci, voilà. Bénédicte. Euh, alors, bah, écoutez, on arrive sur la, la fin de notre table ronde. Donc, on va avoir un petit peu de temps à consacrer aux, aux questions et on va vous y apporter les réponses donc, j'en ai regardé. Donc, alors déjà, il y en avait beaucoup qui demandaient, en fait, où est-ce qu'on pouvait trouver euh, l'étude France NUM. Donc, là, Bénédicte vous a mis le lien directement dans le chat. Donc, euh, vous pourrez l'avoir. Euh, alors, ensuite, on a une question de Laurence qui est, « Quel type de digitalisation pensez-vous qu'elle soit, qu soit adaptée à une agence incentive événementielle ?» Alors, je laisse la parole à un des intervenants, celui qui veut. Je peux prendre la parole si, si ça va tout le monde. Euh, clairement, dans l'événementiel aujourd'hui, vous euh, êtes touché de plein fouet par, par, par la situation actuelle. Ça, c'est une évidence. Euh, pour moi, la clé euh, de, de toutes ces entreprises, euh, ça va être la connaissance client. Euh, j'en suis convaincu, donc euh, aujourd'hui, il faut vous équiper d'un outil qui va vous permettre d'alimenter de, de, de, cette connaissance client et de vous en servir. Euh, je m'explique, quand vous échangez avec des clients, vous récupérez une masse d'informations. Euh, cette masse d'informations, même si sur le coup, elle vous paraît intéressante dans une discussion, dans un échange, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, peu importe, elle n'est pas seulement intéressante, elle est cruciale en fait, pour l'évolution de votre entreprise. Cette information, vous pouvez la consolider dans un outil, ça s'appelle un ERP, ça s'appelle un CRM, et ensuite vous en servir. Donc, en fait, une qualification qui va servir ensuite de segmentation pour euh, communiquer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Ça, ce serait, on va dire, la première étape euh, à, à mettre en place, si ce n'est pas déjà le cas, euh, pour une structure comme la vôtre, mais en général pour pratiquement toutes les structures. Euh, c'est vraiment très important euh, de le comprendre comme ça. Et ensuite, c'est tous les outils qui vont vous permettre une, un meilleur échange, une meilleure communication entre vous et vos clients, vos prospects, vos potentiels euh, futurs clients et leur permettre un un parcours le plus simple et le plus fluide possible. En fait, on se rend compte dans la digitalisation que ce qui fonctionne, c'est de, de, de, de regarder en fait son panel de clients son persona, les personnes qu'on aimerait transformer en clients, et de regarder ce qu'ils font comme parcours d'achat, et leur donner le parcours d'achat dont ils ont besoin, dont ils ont envie. Donc, le plus simple possible. C'est pour ça qu'on parle très souvent, par exemple, de, de, de facturation simplifiée. Quand, on, quand on, on, on est face à un prospect ou à un client, et qu'on lui donne plein de possibilités pour payer le plus facilement possible, ben on sait qu'il va payer plus facilement, tout simplement. Si on est obtus et fermé sur une seule possibilité, ça va être compliqué. Donc si je résume, c'est vraiment le, le premier point, c'est l'information client, c'est les échanges, c'est la qualification, c'est ce qui fera vraiment clairement la différence. Et ensuite, c'est vous poser devant un tableau blanc et vous dire « Ok, bah, c'est quoi moi mon cycle euh, d'échange client, mon cycle de vente ?» Et par rapport à ce cycle, bah, vous pouvez imbriquer des outils en façon, tout simplement. Alors vous avez des outils qui vont prendre quasiment la totalité de ce que vous avez besoin en un ou deux outils. Et puis quelquefois, vous avez un besoin un peu particulier. Euh, où là, vous avez besoin de mettre un outil euh, en place par exemple, si on, là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, cette table ronde, euh, on l'a fait à distance, on n'a pas pu être tous ensemble, euh, et ben, on a utilisé un outil qui s'appelle LifeStorm. Ben, si ça rentre, par exemple, euh, dans votre besoin, pour le coup, l'événementiel, euh, le digital, ben, c'est évident de passer par ce genre d'outil, ben, vous pouvez imp imp implémenter un outil à un moment en fait, de votre cycle. Euh, par exemple, ça peut être cet outil qui peut être utilisé pour communiquer euh, euh, votre agence, dire ce que vous faites comme type d'événement, et puis ça peut être aussi utilisé pour l'événement en question. Donc voilà, c'est vraiment, euh, il faut se poser sur une feuille blanche, regarder son parcours, et mon, mon, mon gros, gros point, euh, parce que je suis, mon ADN, c'est la satisfaction client, c'est vraiment cette notion de, de, de qualification client, d'échange client, qu'il faut absolument garder, c'est précieux, euh, c'est ce qui fera évoluer votre entreprise, euh, que vous soyez confiné ou pas, euh, gardez bien ça en tête, il hein, n'y a pas que ça qui compte aujourd'hui, c'est vraiment pour moi crucial. Super, merci. Alors là, avec vos réponses, Anthony, ça amène à une question de Stéphane, je ne les prends pas dans l'ordre, hein. comme ça il y a une logique, qu'il disait en fait, ça fait un peu peur toute cette compilation de solutions, donc d'outils euh, pour les utilisateurs, n'est-ce pas un frein Alors je comprends que ça puisse faire un peu peur, parce que nous, aujourd'hui, on nous a demandé de vous présenter les solutions qu'on adore utiliser au quotidien. Mais je vous rassure, quand on commence à se digitaliser, on ne va pas vous donner à vous et à tous vos collaborateurs 15 solutions qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir apprendre. Euh, Aujourd'hui, on l'a tous dit, euh, Boris, Simon, tout le monde a, a évoqué le fait qu'il faut que ce soit euh, interconnecté. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser une solution euh, avec, pourquoi pas, une ou deux solutions autour euh, qui vont communiquer ensemble. Donc, il faut enlever encore une fois cette notion de peur parce qu'en fait, ce que vous allez utiliser, c'est un outil. Euh, L'UI, l'UX, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, euh, mais c'est encore une fois l'utilisation d'un outil pour qu'elle soit le plus simple possible, euh, tous les acteurs du digital vont en fait, mettre beaucoup d'argent, beaucoup de ressources euh, pour que les outils soient le plus simple à utiliser possible euh, et que vous ne soyez pas perdus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, vous utilisez par exemple les réseaux sociaux, euh, vous allez acheter euh, euh, des, des, des, des choses sur Internet, et ben, vous allez retrouver en fait, un petit peu ces mêmes utilisations, ces mêmes codes visuels euh, sur les interfaces que vous allez utiliser. Et en plus, comme je le disais, elles vont s'interconnecter. Donc vous pourriez pourquoi pas utiliser un seul outil principal et ensuite communiquer les informations de cet outil vers d'autres. Donc en fait, l'idée de tout ça, c'est de se dire que la peur ne doit pas être là, parce qu'en fait, déjà vous allez être accompagné, et en plus vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre 15 outils. Vous allez prendre les outils dont vous avez vraiment besoin. Et si je reprends l'exemple tout à l'heure, par exemple, de la téléphonie, bah, téléphoner avec un ordinateur ou téléphoner avec un poste, ça ne change pas grand-chose, à part que vous êtes beaucoup plus libre, et que c'est beaucoup plus simple, au final. Euh, l'idée de la digitalisation, c'est aussi de simplifier les choses, et pas de les rendre plus complexes. Quand on vous donne la possibilité, par exemple, d'avoir un, un formulaire de contact sur votre site Internet pour enregistrer des nouveaux contacts dans votre CRM de façon automatique, ou quand on vous dit, bah, un chatbot sur un site Internet, c'est plus simple pour un utilisateur, mais pour vous aussi en interne, c'est plus simple. Parce que c'est plus facile de répondre à l'écrit à une demande que de recevoir sur un, un, un standard téléphonique 15 appels en même temps, par exemple. Donc, dites-vous bien que la digitalisation est là pour, pour vous simplifier la vie. Donc, si vous êtes dans la démarche inverse et que vous êtes perdu parce que ça ne vous simplifie pas la vie, vous n'avez pas les bons interlocuteurs en face de vous, très clairement. Merci, Anthony. Alors, Bénédicte, vous vouliez ajouter quelque chose justement à ce sujet Oui, alors, je voulais ajouter, puisqu'on parlait donc de l'exemple d'une agence qui était dans l'événementiel, je pense que de passer d'un événement en physique à un événement en numérique, ce que ça Peut changer, c'est que l'événement physique, tout est c'est un petit peu pareil avec les réunions en fait, tout est concentré le jour de l'événement et donc euh, on prépare tout pour le jour de l'événement, l'événement est extraordinaire et puis après l'événement est terminé, on passe à autre chose. Avec le numérique, je pense qu'on passe euh, à autre chose, c'est que euh, l'événement devient une occasion de production de contenu et de production de données et donc d'une certaine façon euh, le rendez-vous, c'est qu'une euh, étape dans un processus qui est plus long, et ça veut dire qu'il faut concevoir cet événement euh, aussi pour euh, capitaliser sur les contenus et les données qui, ont, qui auront été produits. Donc, par exemple, s'il y, euh, y a un événement avec plusieurs tables rondes, plusieurs intervenants, il faut avant, dans l'organisation de l'événement et avant, penser… Euh, à tout le travail qu'il faudra faire sur euh, les, les enregistrements, les vidéos, euh, c'est-à-dire que les couper en séquence, euh, avoir une transcription, euh, etc. Euh, donc, je pense que, euh, je le redis, ça a été un petit peu dit, euh, mais qu'en fait, on a parlé solution, on a parlé besoin, on a parlé accompagnement, mais la valeur, en fait, dans le, le, le numérique, c'est euh, en fait les contenus et les données. Et c'est ça aussi qui permet euh, de créer de la valeur, et les cours, ces contenus et ces données, ils, ils doivent aussi pouvoir passer d'une solution à l'autre. Ils doivent être interopérables, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Merci, Bénique. Et alors, il y a juste Simon aussi qui me qui veut rajouter quelque chose et après on passe aux autres questions. Oui, très rapidement, mais en même temps, ça, ça va répondre un petit peu aux deux questions qui ont, qui ont été posées. Euh, donc, sur la partie euh, digitalisation d'une agence événementielle, alors certes, on voit et on parle beaucoup de digitalisation de l'aspect, entre guillemets, front office, commercial, etc. Mais il peut y avoir aussi, une, on va dire, un début de, de digitalisation pardon, par les, par les fonctions support, entre guillemets. Bon, là, je, je me tire un petit peu la couverture, mais de manière très vite, mais... Pourquoi pas prendre un expert comptable euh, qui soit à distance Pourquoi pas euh, changer d'assurance et euh, passer sur du full digital Pourquoi ne pas prendre une banque en ligne En fait, tout ça, ce sont des choses peut-être un petit peu moins évidentes, euh, mais euh, si euh, on va dire... le le timing actuel ne vous permet pas forcément de, de digitaliser cette partie commerciale, peut-être commencer à réfléchir et amorcer le mouvement, mais par tout ce qui va toucher au support, on va dire, en, en termes très, très, très larges. Merci, Simon. Euh, on a une question d'Emmanuel qui est, euh, le tout numérique, OK, mais comment rester compétitif sur un marché tout numérique Quelles sont les solutions marketing digital, en communication digitale pour les TPE Comment se distinguer distinguer, pardon, de ses concurrents je, je, je peux prendre une partie de la réponse sur ce point-là, mais je la prendrai un petit peu, un petit peu à l'inverse, c'est que justement, si tous vos concurrents sont dans le numérique et pas vous, c'est qu'il y a un moment ou un autre où, où ça va poser problème et ça va coincer. Euh, on, on, a, on, a, on a plusieurs personnes chez GoCardless qui étaient dans l'e-commerce avant, il y a 20 ans, et tout le monde leur disait, moi, je n'ai pas besoin de mettre en place de site e-commerce parce que j'ai 10 000 boutiques en France, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule entreprise dans le retail qui n'a pas de solution e-commerce. Donc, Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Anthony a répondu sur, sur ce point-là tout à l'heure, mais c'est important de prendre ce virage parce que et l'étude BPI tout à l'heure le montrait, c'est qu'il y a des entreprises qui vont disparaître justement parce qu'elles ne prennent pas ce virage. Et si tous vos concurrents sont en ligne, c'est qu'effectivement, il, il y a quelque chose à faire sur ce secteur-là, Merci Boris. Euh, alors là, on a plus une des questions sur des outils. Alors on a Kinti qui le demande euh, quel type d'outil pour l'identification et l'envoi automatique de leads qualifiés dans le cadre de campagnes de prospection B 2 B. Alors avez-vous des recommandations Parce que ce sera juste euh, voilà, vos retours n'est pas. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour y répondre je peux y répondre, euh, en tout cas partiellement. Il euh, n'y a pas de solution miracle, euh, clairement, pour ça, parce que sinon, tout le monde le ferait. Euh, par contre, vous avez, on parle de lead qualifié et d'alimenter en fait un, un, une équipe commerciale en lead qualifié. Euh, déjà, il faudra voir ce que vous entendez euh, par lead qualifié. Le, la première source la plus intéressante pour vous, c'est votre site internet. Euh, c'est une évidence, c'est votre façade, c'est comme une boutique dans la, dans la meilleure rue de La Rochelle, euh, où vous allez attirer les personnes donc, via votre site internet. Euh, ce qui veut dire que l'alimentation la plus qualifiée, ça va être un formulaire de contact, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, vous avez ce formulaire de contact sur votre site internet qui va alimenter directement euh, un outil de CRM avec des commerciaux dans cet outil de, de CRM qui vont pouvoir prendre en charge en fait, ces demandes. Euh, on pourra à chaque fois, euh, aller un petit peu plus loin euh, dans, dans l'alimentation en se disant qu'on baisse un petit peu notre tolérance en termes de qualification. Donc là, on est sur ce qui y a de plus qualifié. Il est venu vers nous, il a demandé euh, une démonstration, il a demandé à acheter notre produit, mais on pourrait pourquoi pas aussi identifier les visiteurs d'un site Internet. Il existe aujourd'hui plusieurs solutions euh, qui vont vous permettre en fait d'identifier, par exemple, une entreprise, B2B, euh, qui est venue sur votre site Internet plusieurs fois, car regardé vos offres. Et là, vous pourriez rentrer dans un schéma alors, ce qu'on appelle du nurturing, c'est le fait, en fait d'envoyer de, du contenu euh, à un, un visiteur de votre site, par exemple, euh, pour, le, pour le, le faire monter, c'est en température, mais pour qu'il il, ait de plus en plus envie euh, de, de vous découvrir. Donc, en fait, on pourrait commencer par exemple avec un premier mail euh, qui lui dit bonjour, voilà ce qu'on fait euh, nous, voilà quel service ou quel produit on vend, euh, voilà un témoignage client qui a acheté notre, notre produit, euh, voilà ce qu'on peut faire pour vous. Et en fait, l'idée, c'est toujours d'identifier en fait, le parcours de, je reviens sur la cible, le persona, d'identifier ce parcours pour essayer de lui répondre le plus personnellement possible. Euh, la personnalisation dans le digital est très, très importante et c'est ça, en fait, qui va pouvoir alimenter euh, votre équipe commerciale, donc votre CRM. Donc, euh, si je résume, on va dire que les, les sources les plus intéressantes, c'est euh, votre site Internet. C'est vraiment ça qui va vous apporter le plus de sources. Ensuite, bien sûr, on peut aussi acheter euh, des listings pour euh, aller chercher de nouveaux prospects. Euh, on peut aussi pour avoir un... un avoir un, un programme de parrainage, ça marche très bien aussi. Euh, si vous êtes très ancré dans la satisfaction client, eh ben servez-vous de cette satisfaction client pour que vos clients euh, parlent de vous euh, autour d'eux, pour vous envoyer d'autres d'autres potentiels clients. Et cette fois, ça va être très, très qualifié parce que c'est une personne de confiance qui a parlé de vous. Donc, euh, alors Il y a beaucoup beaucoup de sources comme ça, je ne vais pas prendre tout, tout le temps de, de, de parole, mais euh, n'hésitez pas à revenir vers moi par rapport à ça. Euh, J'échangerai avec vous avec plaisir sur les différentes sources, euh, des plus qualifiées ou un peu moins qualifiées, euh, avec les peut-être les cycles de vente qui vont un petit peu s'allonger et qui vont être un peu différents. Mais en l'occurrence, si je dois citer des outils, euh, vous avez quanti qui vous permet par exemple de l'alimentation euh, dans votre CRM de... de de, de visiteurs de votre site Internet, vous avez euh, Active ActiveCampaign qui vous permet de créer des scénarios d'emailing qui vont partir euh, très personnalisés pour pouvoir monter, comme je vous le disais, en température vos, vos prospects pour les transformer en clients. Donc, voilà, je vous cite comme ça des petites choses, mais il y a encore euh, beaucoup, beaucoup d'autres outils qu'on peut mettre en place, et surtout, beaucoup de, de, de typologies d'action. C'est surtout ça qui va être important. Merci Anthony. Euh, alors il est midi 4, donc on a un peu dépassé, mais c'est pour répondre. Ne vous inquiétez pas à ceux à qui on n'a pas encore répondu, on va le faire. Euh, on a avec l'outil Live on exporte toutes les questions, donc elles ne seront pas perdues. Et, euh, je vais les partager à nos experts qui vont vous répondre par email. Donc euh, ne vous inquiétez pas, on n'a pas eu le temps de répondre à tout le monde. On va également vous partager euh, la présentation par email. Donc comme ça, vous aurez donc les coordonnées de nos intervenants et vous aurez les différents outils dont on vous a parlé. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents. On vous souhaite une très bonne journée, à vous courage pour ce confinement et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à bonne, journée, merci bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.